Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct de Batibo 2017 avec ici Vincent et Pascal. On va expliquer deux nouveaux produits. Alors vous connaissez Whirlpool, c'est un des plus grands fabricants. Euh, on parle là au niveau mondial. On va ici présenter une nouvelle taille qui s'appelle Smart Sense. Je pense que vous allez être surpris. Alors on est ici sur un, sur un prototype donc Pascal va nous expliquer un peu les nouveautés. Merci beaucoup de nous accueillir tout d'abord sur le, sur le stand. Avec plaisir. Quelles sont les particularités de ce produit Qu'est-ce qu distingue par rapport euh, à la concurrence, par rapport à tout le monde qui fait de l'induction. Je dirais vous avez une flexibilité énorme. Que vous travaillez en mode manuel, que vous vouliez sélectionner une zone, deux zones, trois zones, jusqu'à huit zones. D'accord. Donc là, vous avez la flexibilité. Vous voulez les coupler par deux, par trois, par quatre, etc. Donc vous avez une flexibilité maximum. Donc on est sur une taque ici de, de 80 cm hein, environ. Oui. Et on sait pratiquement cuisiner partout. On va montrer ça pour Benoît. Donc si vous savez, si nous montrer parce que. Voilà, on branche. Vous avez euh, jusqu'à 32 langues. À titre d'information, on l'a mis sur la. Là, langue. juste pour préciser, c'est un prototype. Il arrive. Il arrivera bientôt en, oui. en couleur donc aussi. des nouveautés sont à venir encore oui en effet donc ici vous avez le réglage possible dans différentes langues, différentes langues qui est pour l'instant en français alors pour simplement situer vous avez la possibilité par zone de faire une sélection euh, au niveau puissance ah je oui, prends une zone j'ai huit zones qui Sont réglables individuellement, mais qui savent aussi également être couplés. Comme vous voyez ici, je prends deux zones en une fois, je veux deux autres aussi. Voilà où je prends ces deux-ci et je mets mon réglage automatiquement au niveau puissant. Petit détail on est sur un branchement électrique tout à fait normal, standard comme une induction. Oui, et on a bien sûr une minuterie par zone comme d'habitude. Vous avez une minuterie. Gros avantage aussi problème qui peut se poser aujourd'hui, c'est que bon, on parle de tac qui ont des puissances très élevées. Vous avez, il faut tenir compte de la chose ici, vous avez sous la tac régler la puissance. Que vous avez ou l'ampérage que vous avez à disposition ça fait. Donc, dans le boîtier euh, que vous on avez. Vous pouvez permuter la TAC d'une voilà. certaine manière selon le courant que nous avons à la voilà. maison. Vous n'avez rien à faire de spécifique, simplement faire un réglage sur l'écran. Alors, ça on, voit, on voit évidemment sur ce, sur ce produit un logo qui revient partout chez vous, c'est le fameux 6 sens de Six Sense. Qu'est-ce qui explique le 6 sens sur cette TAC Smart Sense de chez Virtual Alors, sous le 6 sens, on, on comprend toute la facilité. Je m'explique, je vais toucher le logo sixième sens. Et là, vous avez trois possibilités. Vous avez d'un côté la cuisson assistée, donc pour les gens qui disent j'hésite, je ne sais pas comment m'y prendre. Vous avez une assistance qui est présente. Vous avez à côté de ça la possibilité, comme les vrais chefs et les, les gens qui travaillent dans mon professionnel, de diviser votre plaque en quatre zones. Je m'explique une zone basse température, une moyenne et une haute température. Ce qui vous permet quand vous, êtes, vous avez fini votre préparation, vous voulez la déplacer sur une zone plus basse en température, il suffit de déplacer la oui, casserole. Comme une plaque coupe-feu, donc on arrive voilà. vraiment dans du matériel qui est comme, donc inspiré des pros quoi. En effet, tout à fait. D'accord, donc on, a, on est en train de faire sa sauce, on la passe sur le côté un peu, plus, un peu moins chaud et, on, et tout ça sans bouger de l'attaque. Voilà. Il y a aussi une chose, évidemment quand on voit toutes ces zones ici, est-ce qu'on sait tout faire ensemble Oui. Euh, donc ici, la prochaine étape, elle va naturellement s'éteindre s'il n'y a pas de, de, de, de casserole. casserole. Bon, ah elle bah. va s'éteindre. Donc ici, je vais rebrancher, je vais aller sur, ici, la fonction FlexiFull, ce qui veut dire que je vais utiliser toutes les zones. Je fais OK et je vais régler ici ma puissance. Et à ce moment-là, vous voyez que les zones, les 8 zones sont prises. Donc là, on peut mettre une casserole où on veut, ou une très grande casserole. Une grande casserole, sur toute la zone. Donc, vous, une, vous une, une... paella, un très grand teppanyaki, tout ça. Voilà, en fait. vous mettez sur les 8 zones, un plat dessus et une puissance. Donc, ça si je pas. comprends bien, il y a également un petit système chef pour les gens qui veulent se faire aider. Oui. Et elle est soit manuelle ou totalement automatique. Voilà. Ici, Pascal, tu voulais me parler de quelque chose de spécifique sur l'attaque qui apparemment est unique chez vous. Là, tu dois m'en dire plus. C'est le petit logo x Explique-moi oui. un peu. Alors, matière incorporée dans le verre qui va faire en sorte que le verre maintiennent sa splendeur, pas après un an, mais après 7, 8, 9 ans, après la durée de l'utilisation de l'attaque. De, de on voit souvent qu'aujourd'hui, à la longue, là où on a disposé sa casserole, qu'il y a des dessins qui se forment, qui s'incrustent dans le verre. On, on, on sait les nettoyer, cela normalement. L'exelium, voilà. nous avons ça depuis quelques années aussi sur d'autres produits, et un gros avantage qu'au niveau euh, maintenance, c'est plus facile et votre TAC reste plus longtemps propre et souvent quand vous... pour, pour bien comprendre, on, on voit souvent que dans les autres TAC c'est souvent le même fabricant de verre, hein. oui. appelle... est-ce que c'est le même fabricant ou c'est un, un tout autre processus Alors il faut savoir qu'au niveau fabricant de verre, dans le monde il y en a un, ah, un, un, est tout un tout grand, qu'on est bien d'accord, qu qui hein, s'appelle SHOT. Bon, en accord avec d'un côté Whirlpool, SHOT et le traitement que nous avons ici, euh, nous créons donc des TAC aujourd'hui à induction, des TAC au gaz qui offrent comme gros avantage d'avoir une splendeur à la longue, même après une durée, que les reste restent impeccables. Alors ici, un produit qu'on retrouve, c'est vrai, on ne va pas se mentir qu'on retrouve un, un peu partout, mais qui est quand même tout à fait particulier. On est sur une hotte intégrée dans la taque de cuisson induction. On est bien d'accord Pascal, explique-nous un peu le produit. Aujourd'hui, vous avez ben, l'induction, tout le monde connaît de plus en plus l'induction, du, du fait que c'est rapide, c'est très facile à régler, que c'est très efficace. Maintenant, une nouvelle tendance que nous voyons, c'est que bon, les gens préfèrent éviter de voir une haute suspendue au-dessus de leur taque de cuisson. Alors, vous avez plusieurs possibilités, c'est de placer un système d'aspiration incorporé dans la taque comme vous voyez ici, superbe produit, très beau, très bien fini, très efficace. Qu'est-ce qui se passe concrètement Nous allons aspirer, comme vous voyez ici, l'humidité, on prend ici un état avec de l'eau, mais supposons, qu'on ait des graisses aussi quand on fait une préparation avec de la viande qu'est-ce qui se passe On va maintenir les graisses ici au niveau du filtre à graisse oui. on va maintenir l'humidité ici dans la cavité et on va condenser si vous voulez l'humidité ici à l'intérieur en dessous de l'attaque euh, vous avez un système d'aspiration qui va faire circuler l'air en on dessous. Est, on est sur un système qui est fourni recyclage ici, Oui, on On peut, évac... peut l'évacuer, mais peut. à la base c'est en recyclage. C'est en recyclage. Alors une petite question, il n'y a pas de grille, alors on est évidemment là pour observer un peu le produit, c'est mmh. un nouveau produit, il n'y a pas de grille donc ça reste comme ça. Non, nous avons un accessoire, si vous voulez clôturer la chose, vous avez naturellement voilà. un accessoire que vous pouvez placer dessus, hein. donc ici voilà on le place comme ceci, et à ce moment là, on jamais. voit tout de suite que ça n'aspire plus, c'est quand non. même très très clair. Hein. Donc il faut naturellement en utilisation le retirer, et à ce moment-là vous avez l'effet que vous voyez ici devant vous. Bah, alors on est. Alors, ça c'est aussi particulier parce que c'est un détail mais c'est important, la fait 90 cm. 90 cm. Parce que la plupart des taques actuellement sur le marché font 80 oui, cm, ou, 77, au niveau, oui. ou 75 au niveau de la haute aspirante. Euh, alors ici, si par malheur ça déborde Là, vous avez... On peut nettoyer, quand on, même. On peut toujours nettoyer. Hein. Donc, Donc on, enlève, on enlève le filtre ici. Voilà. On enlève le filtre. On enlève le support ici, que vous voyez. On enlève également le filtre qui est ici. Voilà. Et vous avez l'humidité qui reste ici, dans le compartiment euh, que vous voyez. Donc, ici, le compartiment est un inox aussi pour justement créer une condensation et de créer l'humidité ici, dans, euh, ben dans la haute, si vous voulez. Donc, si ça déborde, il y a un petit récipient, là-bas, dans le fond. On n'a qu'à éponger... Et puis c'est prêt. Voilà, c'est tout. Le filtre, évidemment, c'est peut-être du basique, mais c'est important. On va au lave-vaisselle. Oui, oui, sans oui, aucun, aucun problème. problème. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Deux belles nouveautés chez Whirlpool la Smart Cook ainsi que la haute intégrée dans l'attaque chez Boctet. Merci à toi, Pascal, pour nous avoir accueillis. Merci également à Vincent et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube et Pinterest. Partagez, likez et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao